comment allez-vous ça va bien voilà c'est le grand temple du puissant maître baba m'écoli aujourd'hui le 18 août 2020 il y a certains qui ont commandé le porte-monnaie et j'ai déjà tout fait c'est déjà au point plus de 10 porte-monnaie que 2020, voilà, et je griffie toujours, comme vous le savez, je vérifie toujours, c'est ce qui produit un million par jour, on lui l'a fait, il y a des gens qui ont passé la commande depuis Togo, Côte d'Ivoire, Burkina au Faso, Mali, Congo, Gabon, Niger aussi Son colis va démarrer Et celui qui a commandé en Europe aussi J'ai déjà fait Donc tout va démarrer Demain Voilà Rien que Le vous vérifier Pour voir Voyez bien Agent du diable où on dépense tout dans une journée, non, non, non, tu dépenses l'argent comme tu veux, tu réalises avec, tu fais tes projets avec, tu fais des constructions, acheter des, des maisons à louer, construire, tout ce que tu veux, tu fais avec l'agent, ce n'est pas l'agent du diable, voilà. Votre confiance, je serai toujours là pour vous aider chaque fois que vous aurez besoin du puissant maître Baba Bami du Bénin. Voilà, merci beaucoup, merci infiniment à vous. Je salue tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tous mes garçons qui me sont reconnaissants et merci pour tout ce que vous me donnez.